Ces crises que nous subissons, crise écologique, démocratique, sociale, c'est à nous et à nous seuls de reprendre la main, de développer une autre vision du monde et de recréer du collectif. Et c'est ça que devrait être la vraie politique. Après le confinement, beaucoup ont parlé du monde d'après beaucoup ont écrit sur le monde d'après. Bah, le monde d'après commence là le monde d'après commence avec nous le monde d'après commence avec le peuple. L'argent n'a pas de patrie, l'écologie en a une. Celle des peuples qui, partout, doivent se défendre des puissances qui les détruisent. Nous sommes les partisans et les partisanes d'une écologie populaire. Nous sommes les bâtisseurs et les bâtisseuses d'un mouvement social cohérent. Organisés, nombreux, créatifs, désobéissants, joyeux, comme vous Nous sommes l'alternative, nous sommes l'alternative, écologique et solidaire. Nous ne sommes plus là pour quémander, mais pour gouverner. Parce que nous sommes...